Donc notre dernière euh, table ronde porte sur le volet euh, responsabilité sociétale. Euh, hier, je crois que c'est l'étudiant Martin, je crois, qui nous rappelait les euh, différents articles de l'accord de Grenoble. Dans l'article 2.8, annonce que euh, l'objectif enfin, de garantir une euh, politique euh, humaine et sociale, d'égalité de euh, considération et de diversité au sein de l'établissement, et garantir des conditions de travail et d'études décentes pour tous et toutes. C'est un peu le cadre de, de cette dimension de responsabilité sociétale que, qui va être abordée dans cette table ronde. Euh, donc, on va, euh, donc on est, je vais rapidement peut-être... Euh, comme l'a fait Valérie tout à l'heure, euh, lister le, nos intervenants. Julian Skerm, qui est donc directeur de la responsabilité sociale à l'Université de Manchester. Marie-Béatrice Sellab, présidente de l'association des DRH. Karine Gros, enseignante-chercheure, qui est titulaire de la chaire Handicap, Emploi et Santé au travail de l'UPEC. Laurence Massa directrice générale du cabinet SILAD, chargée de projet RSE au Stade Toulousain, et enfin Marie Stage, qui est docteur en gestion et auteur d'une thèse sur l'institutionnalisation de la responsabilité sociétale des universités françaises. Donc Pour démarrer, notre grand témoin Julianne Skerm que l'on remercie de venir de l'autre côté de la Manche pour nous rejoindre jusqu'ici, qui euh, pilote, en quelque sorte, je pense qu'on peut le dire comme ça, l'axe stratégique sur la responsabilité sociale et l'engagement civique à l'Université de Manchester. Il ne manquera pas de nous le dire, mais euh, cette université est dans le, le top 10 du classement mondial des, euh, des universités sur leur prise en compte des ODD. Alors j'utilise le sigle parce que depuis hier matin, on y essayé tous... Euh, bien rompu à ce sigle ODD pour objectifs de développement durable. Euh, alors quand même, parce que je suis allée voir un petit peu, dans ce, dans ce classement mondial, hein, on peut y saluer entre autres la présence d'Aix-Marseille Université en 20e position quand même, je ne sais pas si notre collègue est là, mais euh, bravo Aix-Marseille. <rire> euh, et euh, et j'ai cru y voir également que PSL était entrée euh, dans le classement. Uh, voilà, ben bah écoutez, uh, Juliane, uh, je vous cède la parole pour nous présenter uh, cette démarche au sein de uh, l'Université de Manchester. Merci beaucoup. Ok, good morning, afternoon? Um, morning, good morning. Uh, I think you know that in French. Um, so... Today, then, let me start with saying three things. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en disant trois choses. Number one, thank you very much for inviting me. It's exciting to be on such a distinguished panel. Premièrement, merci de m'avoir invité. C'est vraiment très intéressant de faire partie uh, de cette table ronde avec tous ces participants uh, si distingués. Number two, some apologies. First of all, apologies for speaking in English. Uh, la deuxième chose, c'est de m'excuser parce que je dois parler en anglais. Where I am from originally, there is another language is spoken by probably as few people as Breton, and they're two of the oldest languages in Europe. I, uh, uh, là uh, d'où je, is is je viens, il y a une autre langue qui se parle, peut-être pas autant de personnes uh, que parle le breton. C'est uh, une des deux, ce sont les deux langues les plus anciennes uh, uh, européennes qui sont parlées. I had a very good conversation Galois. last night with a colleague who was speaking in breton I was speaking in welsh and we et could et understand each other quite well so hello there again Yes why j'ai pu avoir une discussion avec un collègue lui il parlait breton moi je parlais en gallois et on a pu se comprendre il est encore là-bas aujourd'hui Um Another apology. Um, I have brought the uh, je dois troisièmement m'excuser d'avoir apporté avec moi les nuages uh, de manchester. But when I return to the UK I will take the french spirit and go and um have solidarity with our rail strikers uh, in which oui. we have a lot of in the UK. Et quand je retournerai j'emporterai avec moi la solidarité à, avec ceux qui font grève uh, avec la SNCF, donc là il y aura un peu de solidarité. Et thirdly, before troisièmement, je veux dire que j'espère que ce que je vais dire uh, donnera la possibilité de faire des comparaisons uh, int intéressantes. Je sais que le plus important souvent, c'est le contexte. Mais j'espère qu'il y aura des thèmes universels qui feront résonance pour tout le monde. Je vais donner un témoignage d'avoir eu à Manchester la responsabilité sociale comme objectif fondamental à Manchester depuis dix ans. Ten years ago, I asked a, a senior professor in the university, can you give me an image that sums up social responsibility? Il y a dix ans, j'ai demandé à un professeur à l'Université de Manchester, deux chefs de département, s'il pouvait me donner une image pour résumer la responsabilité sociale. He was a professor of astrophysics. C'était un professeur en astrophysique. This was his image. Et voici l'image qu'il m'a donnée. So, I thought he was making a very clever point. Et moi je chose de très intelligent. He said, no, Julian, social responsibility is just a bit fuzzy. We've gone from this 10 years ago to the situation now of being one of the leading universities in the world in the rankings for social responsibility as measured by the The, the Times Higher Education rankings, as you can see et, there. Et, et nous sommes uh, venus de, depuis la situation il y a dix ans à ce que nous connaissons aujourd'hui, à être uh, dans les dix meilleures universités uh, dans les classements de, de, de, de les classements du Times uh, pour l'universitaire pour l'éducation uh, supérieure. So let me tell you about the mistakes and some of the things I think we've done right. Et je veux vous parler un peu des erreurs que nous avons faites, et aussi de ce que nous avons réussi. Je vais parler de 7 P en anglais que vous voyez à l'écran. Donc, euh, en français, le passé, c'est pas tous des pays en, en français, le, le but... Euh, le, le lieu, les personnes, les plans et les prior priorités, les programmes et la performance. Mais pour faire cela, je, avant de parler de l'université à Manchester, je, vois, je dois vous dire certaines choses sur la ville de Manchester. Je pense que vous connaissez tous la famille royale au Royaume-Uni. Did you know we have a king in Manchester? Hands up who knows the king of Manchester. Uh, levez la si vous connaissez le roi de Manchester. Where is, it? Uh, is it this one? Yes. Yeah? No. <laughs> <laughs> This has interfered with the timing of my uh, favorite part of the presentation. Uh, <laughs> malheureusement, cela entrave la meilleure partie ah, de la well. presentation. Merci France for Eric Cantona. <laughs> merci à la France pour The <laughs> King Eric of Manchester. Le Roi de Manchester. Um, it's quite important to um, have the slides at the exact right time for this next bit. d'avoir les diapos au bon moment pour ce qui va suivre. So, um, let's just, just wait. Donc on va un peu. Okay, so Manchester is famous for football, yeah. Donc Manchester uh, a une renommée pour le foot, nest pas? But it's also famous for music and parties. Mais la vie a aussi une renommée pour la musique et les fêtes. Donc quelques groupes musicaux qui viennent de ma ville, New Order, The Stone Roses, Oasis, The Smiths, are from my city. a very famous film. il y a eu un film très célèbre qui a été fait par cela, qui s'intitule en anglais 24 Party People. On est vu euh, comme étant une des villes les plus euh, folles euh, en ce qui concerne la quantité d'alcool consommé. Uh, nous sommes euh, devant Londres pour être la capitale des fêtes euh, du Royaume-Uni. Mais depuis deux ans, il s'est passé quelque chose d'horrible à Manchester. Et nous avons perdu ce statut de capitale des défaite. We lost perdu ce number de Downing Street unfortunately. Uh, malheureusement, c'est le numéro 10 Downing Street qui a remporté ce titre. Mais nous sommes convaincus que nous allons retrouver ce titre lorsque nous aurons un nouveau premier ministre. Okay, my first P, the past. We, we're nearly 200 years old as a university. Donc mon premier P c'est le passé. Uh, nous avons presque 200 ans en tant qu'université. The first city in the world to have an industrial revolution. Nous étions la première ville au monde à passer par une révolution industrielle. Unlike Oxford and Cambridge, we were built on, as being a research university. Uh, Uh, au d'Oxford et, et Cambridge, nous avons été construits comme université de recherche sur le modèle de l'Allemagne. Uh, at uh, nous sommes uh, connus pour trois choses à Manchester. <coughs> D'abord, FUD a fait la fission uh, de l'atome à Manchester. Um, Williams and Kilburn developed the first computer that could store memory, which brought Alan Turing to Manchester to Donc develop uh, the next computer. Alan Turing. Uh, Alan Turing à Manchester, uh, par la suite. And then, 12 years ago, uh, my colleagues in physics got the Nobel Prize for isolating graphene. Et il y a douze ans, mes collègues dans le département de la physique ont remporté le prix Nobel pour avoir isolé le graphène. Uh, we have nous avons plus de lauréats Nobel uh, dans notre université parmi uh, les étudiants et, la, et, et les professeurs que toute autre université. And got three core goals. Et nous avons trois objectifs uh, Go goal numéro un, tout le monde a en Europe. Goal numéro deux, tout le monde a en Europe. Dans le UK, avoir la social responsabilité sociale comme notre troisième goal est unique. In the UK. Uh, les deux premières sont pareilles partout dans toutes les universités du monde, mais le troisième objectif uh, de la responsabilité sociale fait que nous sommes une université unique au Royaume-Uni and actually everything i now say the single most important reason for our success is placing that in our strategy there la mis ce, ce troisième objectif parmi nos objectifs de base you have a copy of these slides i believe as part of the Uh, part of the conference. So I won't go through all the details in my slides. I might go Donc, through some of the things quickly. So why did we prioritize social responsibility? The question that is being asked is why did we give priority to social responsibility? Tout d'abord, c'est dans notre ADN en tant que ville et en tant qu'université. Ma ville, c'est le berceau du syndicalisme. Le vote pour les femmes, avec les suffragettes. Uh, the the c'est le, la racine du végétarianisme au Royaume-Uni. It's the city that built the first railway line with, with the Industrial Revolution. C'est la ville qui a construit les premiers chemins de fer avec la Révolution industrielle. The first canals in the UK. Les premiers canaux au Royaume-Uni. Uh, we employed Britain's first black professor. Nous avons eu le premier professeur noir uh, au Royaume-Uni. So uh, we have a, a long tradition in Manchester of social responsibility. à Manchester, nous avons une longue tradition de responsabilité sociale. We also put this as a goal to offer a contrast to the neoliberal individual model of thinking about higher education. Et nous avons aussi mis cela à, à pour pouvoir contrer le modèle d'individualisme. I don't know if this translates as well in French, but we often talk about what we are good at in universities. Social responsibility, though, asks a different question: What are we good for? Uh, alors, uh, il dit, je ne sais pas si ça se, trauit, ça se traduit très bien en français, mais nous nous, nous nous posons moins la question de ce pour quoi nous sommes, doués, et plus de poser la question de quoi nous servons. Nous pensons aussi, je pense que ça peut être un bon point de et c'est un bon point de vue de scepticisme, et c'est un bon point de vue de la scepticisme, et c'est un et un bon point de vue de et donc nous, nous voulons parler aussi de, des bienfaits publics afin de contrer euh, le, le, le scepticisme et le populisme qui a conduit euh, au Brexit, <laughs> par exemple. Et pour nous, ça fait aussi du bon sens au niveau de l'éducation. C'est ici, vous voyez à l'écran, la meilleure définition je, que je connaisse de l'éducation. Like cela est vu à, à une période importante de l'histoire euh, américaine, comme au moment, la, euh, au moment de la Révolution, comme avec la Révolution française. Franklin, of course, was a founding father of the United Donc States Franklin était un des pères fondateurs des and at the time, uh, Harvard University was known for making gentle individuals. Et à l l so when the University of Pennsylvania was established, Franklin had this definition Et that Learning should provide service to society. Et donc lors de la, la, la fondation de l'université de, de Pennsylvanie, voici ce que Franklin a dit sur le but de l'université c'est de uh, rendre service à la société dans son ensemble. Franklin said, "If you want to produce gentle individuals at Harvard, why don't you send them to a dancing class instead?" Et Franklin a dit si vous voulez. Uh, produire les personnes avec les bonnes ma bonnes manières à Harvard, pourquoi ne pas les envoyer à, dans une école de danse Donc mm -hmm. <laughs> um, so, in terms of how we deliver social responsibility. Maintenant, maintenant pour parler de comment nous délivrons la responsabilité sociale. The four lenses we take at Manchester. Nous voyons ça à travers quatre prismes. So we can be responsible to society through our research and discovery. Donc, nous pouvons être euh, responsables envers la société à travers notre euh, recherche et notre euh, et ce que nous et, oui, à travers notre recherche et développement. Um, through our learning, our students, our graduates. Par notre apprentissage, nos étudiants et nos anciens étudiants. Through our public engagement, our engagement with the public. Et par notre engagement public, notre engagement avec le public. Those three things are outward-facing. But also, we need to turn the mirror on ourselves Mais aussi, nous aussi nous regarder dans la glace. and think about our operations, our employment of people, the comment way we spend money, the way we create um, places. Nous, emplo nous employons les personnes, comment nous dépensons de l'argent, Comment nous créons des places. Our strategy has a number of spatial dimensions, place notre, dimensions. Notre stratégie a plusieurs dimension spatiale, dim, dimensions spatiales, des dimensions de lieu, de place. So, our campus. Dans notre campus. The road where our university is, it's an in, innovation district. La rue où notre université se situe, c'est un, un quartier d'innovation. The city of Manchester. La ville de Manchester greater manchester our city region which has 3 million people avec 3 uh, millions d'habitants the region in northwest la région du nord-ouest de l'Angleterre um the, the uk national le or le england uk look <laughs> et puis le royaume uni a uh, global obviously et puis une dimension globale I haven't put this in, but for the professor of astrophysics, it Et could also be out of space. Et pas rajouté, pour le ça être, uh, And we do actually do a lot of space technology in Manchester. Et à Manchester nous de de so I need to update my slide. Donc, il faut que je mette à jour mon so in terms of people, non, the, the president of my university, To begin with, 10 years ago, she personally led on social responsibility as the senior Donc, academic. So, when we talk about women and women who are present in the university, for 10 years, the president of the university, well, enfin, the president of the university, has taken to the heart of herself the social After one year of nothing much happening, she après, um, advertised après, for a job. After one year or a year and a half ago, elle a fait une annonce pour un emploi. And I the first of Et je suis devenu le premier directeur de la responsabilité sociale à l'université. Social Nous avons encouragé notre présidente à créer un rôle de vice-président pour la responsabilité sociale. Donc, ça donne le même... With the vice president for research, the vice president vice for, for teaching la recherche pour l'enseignement. I won't go through that, but we have a very complicated structure. We have three three faculties in Manchester. Nous avons trois Each faculty has a vice dean for social responsibility. Uh, faculté a uh, un vice-doyen uh, pour uh, la responsabilité sociale. That's very Et c'est très important d'avoir des personnes avec un titre pour leur, uh, pour leur poste. This <laughs> un, uh, un uh, une version <laughs> précédente de, Sorry. De, de mes diapos avec uh, des, des, des inscriptions en latin. Vous voulez, vous pouvez chercher en ligne des références à notre stratégie de responsabilité sociale. Okay, I talked about four ways in which Quatre fonctions de notre université, quatre façons d'aborder la responsabilité sociale. They are the functions, but these are the big social and environmental issues we wish to address Là, in our priorities. ici, c'est les priorités et la façon dont nous, nous abordons ces choses. I won't have time to go through all of them, but in my slides, I've given examples of different activities that Je you can read about. Je pas le temps de tout aborder, de tout expliquer, mais dans les vous pourrez voir cinq uh, priorités uh, que, que nous nous sommes fixés uh, pour cela. Uh, si vous voulez plus tard, vous pouvez me poser des questions là-dessus. Tout um, so social inclusion. d'abord, je vais dire quelque chose sur l'inclusion sociale. On m'a demandé de parler de cela. So, Donc il y a quatre façons de, de s'attaquer à l'inclusion sociale. Donc bien sûr, à l'université, nous faisons de la recherche là-dessus. Engage so nous, nous, nous engageons au niveau du public. Avec cela, nous plaçons nos professeurs, nos étudiants, nous, nos anciens étudiants dans des postes de, de gouverneurs des institutions euh, d'éducation. In terms, of, in terms of students, we look at data on disadvantage in the admissions process, and we give Dans priority admission to students from disadvantaged backgrounds. Dans la, la proce le processus des ad admissions, nous regardons les facteurs uh, de, de, de, qui défavorisent les étudiants, et nous, la, nous favorisons l'inclusion de ceux qui sont défavorisés. And we turn the mirror on ourselves and we look, do we have enough women in leadership positions? Do we have enough black and Asian staff in leadership nous positions? Et cetera. Um, Prosperous communities is our second goal. This is about making the pie bigger, not just sharing the pie out more equally, but creating a bigger pie. not Notre deuxième chose c'est les <laughs> communautés prospères, et il s'agit là d'élargir le camembert plutôt que de diviser le camembert de façon plus égale. I like the camembert reference. <laughs> um, I feel like I'm in France now. <laughs> Um, <laughs> je me sens en avec creating better health is self-explanatory, hopefully, Donc through our research and our santé, students.: You've talked a lot about environmental sustainability. that's important to us too. Vous avez parlé déjà beaucoup de la durability environnementale, et cela est aussi important pour nous. My colleagues set the zero carbon target for uh, our city which is to be zero carbon by 2038 our own climate scientists. Mes collègues uh, scientifiques uh, ont fixé la cible de zéro carbone pour uh, 2038 uh, pour toute la ville de Manchester. We are very lucky in my university we have a museum an art gallery a public library and a science center. Nous, sommes, uh, nous avons beaucoup de chance à notre université d'avoir un musée une galerie d'art uh, une, uh, uh, une bibliothèque gratuite uh, et uh, un, un centre de sciences so do et donc nous, nous avons un grand engagement au niveau de la culture environ deux personnes passent la porte de l'université tous les ans. Those five priorities I've mentioned, ces cinq priorités dont j'ai parlé under, sont son soutenus par trois choses. D'abord, les partenaires. Nous pouvons faire plus avec des partenaires que nous ne pourrions faire tout seuls. Thinking about our people. For me, there are four constituencies of people. Uh, en, ensuite, il s'agit des personnes, des hommes et des femmes. Je pense qu'il y a trois groupes de personnes. Les quatre groupes de personnes dont il s'agit là. Our 12,000 staff. Nos 12,000 uh, salariés. Our 44,000 students. Nos 44,000 étudiants. 600,000 alumni. Nos 600,000 anciens étudiants. <laughs> and the 8 billion people in the public in the world. Et les 8 milliards de personnes uh, dans le public du monde. That's my team. <laughs> Ça, c'est mon équipe. And also we need to think about our processes. We need to measure what we do, communicate what we do. Et puis, il faut aussi réfléchir à nos processus. Il And faut pouvoir uh, se concentrer sur ce que nous faisons, il faut que nous puissions mesurer ce que nous faisons. And be focused in what we do. Et il faut que nous resti concentrés. So this was a big challenge for us about performance. Donc, voilà un grand défi que nous avons au sujet de la performance. You can that. Donc on, on peut traduire ce qu'il dit, uh, c'est une chirurgie uh, excellente, uh, bravo, uh, dommage que le patient soit mort. Donc il ne faut pas simplement réfléchir au processus, il faut également réfléchir au résultat. Um, dans l'université, dans son ensemble, nous avons huit mesures. La mesure je suis responsable est right Moi, je suis responsable de ce qui se trouve en haut à droite euh, sur le, dans le graphique. Donc, Nous voulons être dans les meilleurs 2% des universités dans le monde en ce qui concerne les 17 ODD. The second measure is um, a, a, an English specific one. The government measures something called the Knowledge Exchange Framework. Donc We le want le to be in the top of that. La deuxième mesure, c'est quelque chose qui est spécifique au Royaume-Uni uh, uh, où le gouvernement mesure... Knowledge Exchange le Framework. ...le, le, le, le cadre d'échange de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est demandé par le gouvernement Britin britannique. So more astrophysics. Donc plus d'astrophysique. Uh, she's doing something wrong, obviously. Bien sûr, elle ne fait pas comme il faut. <laughs> But so do we, I think, in universities. We Mais look nous through nous the wrong si end of the telescope, Dans I les think. universités, parfois, nous regardons par le mauvais bout du télescope. So we ask stupid questions. Oui. How, much, how many library books per member of staff or Donc student? Donc nous posons des questions ridicules parfois. Combien de livres dans la bibliothèque par uh, professeur? What is the average difference um, in salary between um, a man and a woman who's a professor? Very important questions for us. The public don't care about any of this, though. So, when thinking about what does success look like? For us in Manchester, when the SDGs came along in 2016, for nous à Manchester lorsque les ODD sont arrivés, uh, <laughs> ODD sont arrivés en 2016. This was an amazing opportunity to look through the right end of the telescope and look out to what does the world want. C'était une opportunité formidable de prendre le télescope par le bon bout et regarder ce que le monde veut. We all have our own university strategies. Nous avons tous nos stratégies d'université qui nous sont propres. But we need a sense of perspective. Mais nous avons besoin d'un sens de perspective. Nos objectifs sont complètement insignifiants quand on les compare aux ODD de, des Nations Unies. C'est la stratégie la plus importante qui ait jamais existé. Uh, du monde. Um, so donc we, the un has 17 goals 169 targets 223 indicators donc, uh, les 17 uh, objectives, 169 cibles et 223 the times higher has used those same 17 goals The times a pris ces same uh, 17 objectifs and developed 105 metrics and 220 et measurements. 105 et 220 yeah. We should be skeptical of all rankings. I must say this. Je, je uh, so, nothing I say is suggesting that rankings are the answer to everything. They're not. Ce, ce However, at least these begin with what the world wants, not what we think is important. Mais au moins cela commence avec ce que le monde veut et pas avec ce que nous pensons être important. So there they are the, uh, a much better version of a bad bunch of rankings. Donc c'est une meilleure version beaucoup meilleure uh, que qu'un ensemble de de de mauvais classements. So I mentioned earlier we've done Pretty well. Last year we were number one in the whole world. This year ninth, but generally we have performed quite consistently well since donc, these began in 2019. depuis le début de, de, de ces classements en 2019, nous avons fait assez bien l'année dernière. Nous étions, nous étions en première position cette année en neuvième position, mais dans l'ensemble nous faisons euh, assez bien. It's not often I'm proud of my country. Ce n'est pas souvent que je peux fier de mon pays but we are 1% of the world and we have the most uh, universities in the top 100 of any country Mais in the world uh, nous sommes 1% de la population mondiale et nous avons 10 universités uh, dans les, les the maximum number in the top uh, 100 but the le, most le, le nombre le plus important dans les 100 meilleures universités I think this is because the government do not have as much control over the universities. Et je pense que so, uh, let me finish with so, m the lessons I think we've learned. So, number one, context, history is everything. You have to make this agenda Um, suitable for your own particular circumstances. Donc That's how you engage people. Le, le premier point, c'est que le contexte et le passé, c'est le plus important. Il faut que cela soit pertinent avec la situation qui existe. Uh, for us, we couldn't have done any of this without having social responsibility as a core goal in our strategy. Pour nous, nous n'aurions pas pu faire cela sans avoir comme objectif uh, prioritaire la responsabilité sociale. We've really thought about place, both locally and at, in a different part of the world or a different part of the solar system. Nous place am, matters. Nous l'importance de l'endroit, uh, ce soit localement ou plus loin. Um, people are really important. You need people in leadership positions who are accountable for this agenda. Les personnes sont vraiment importants, il faut des hommes et des femmes dans des positions de responsabilité qui prennent vraiment cela au sérieux. Et pour répondre à la question de la conférence, est-ce que nous sommes uh, des pilotes ou des spectateurs uh, dans l'administration Nous as il faut que nous soyons pilotes, alongside d'autres pilotes, mais autant de pilotes que possible. Aux côtés d'autres pilotes, mais pilotes autant que possible. Parfois, il y a trop de pilotes dans mon université. Mais um, c'est no mieux um, que de ne pas en avoir. Il faut prioriser. Nous avons du temps et de l'argent limité. Nous avons développé des, des programmes euh, uh, emblématiques. Yeah. Um, to to c'est important pour pouvoir montrer ce que nous faisons. Et les gens ils savent que c'est la responsabilité sociale. Stops you having to define things with definitions that nobody will ever remember. Ça nous de des avec des dont ne se so I mentioned the professor of astrophysics. Donc parlé earlier. Du Before coming here, I, I, I sent him an email two avant, weeks ago.: je lui ai est-ce que maintenant tu peux me donner une autre image pour la responsabilité sociale so Et voilà ce que m'a envoyé le professeur d'astrophysique. Um, et moi je pense que c'était avec un message assez intelligent que uh, la responsabilité sociale c'est le glaçage sur le gâteau. But actually, I, I, I emailed him and um, I said, "Why did you send me this image?" He said, "Julian, what we've done in the past 10 years—we social responsibility now isn't the icing on the cake; it is the cake." He said, "Julian, what we've done in 10 years the social responsibility now not the icing on the cake; it is the cake." So this person is a very cynical colleague. Donc là c'est un collègue très cynique dont je parle. So that's my performance measure. I have this et image now. C'est la mesure de ma performance. J'ai maintenant cette image. So I hope that's um, been interesting to you and I look forward to your questions. Thanks very much. J'espère que cela vous a intéressé et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup. Bien, yeah, bravo et, et, et, et merci beaucoup euh, Juliane pour ce témoignage euh, euh, fort intéressant, euh, euh, un peu, peu d'ironie, moi je, je trouve que, quand même bien qu'un anglo-saxon euh, euh, euh, nous rappelle qu'il euh, que, que, qu fallait un peu contrer le néolibéralisme. Alors nous qui campons euh, parfois sur certaines certitudes euh, sur nos modèles euh, d'enseignement supérieur... Euh, et, et donc, pourquoi je dis ça Parce que je trouvais intéressant, effectivement, euh, tout ce volet de valeurs fondatrices euh, de, de, de, de la démarche de, de Manchester. Hein, et, et je pense que ça, voilà, ça doit nous, nous, nous interpeller, euh, sans doute. Euh, très bien, alors on va revenir dans l'hexagone. Euh, et donc, euh, c'est euh, Marie-Béatrice... Euh, c'est Lab donc, euh, qui euh, va euh, s'y coller pour euh, regarder euh, comment ça peut se passer euh, ce volet de responsabilité sociétale dans nos universités. Euh, Marie euh, Béatrice est à la fois DGA euh, en charge du pôle ressources humaines et développement social à Bordeaux et présidente de l'association des euh, DRH et donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ce n'est pas facile de passer après Juliane, mais ça sera peut-être un peu moins exotique. Hein. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, euh, tout d'abord, merci hein, de m'avoir associée à ce colloque et, et de permettre euh, euh, ce regard porté par les DRH au titre des, des dimensions euh, sociétales. Donc, effectivement, euh, quand on parle de dimension euh, de responsabilité sociétale, il y a presque un lien naturel, un ancrage dans le périmètre fonctionnel des ressources humaines avec notamment, je dirais, l'évolution qui s'est faite autour de la fonction RH qui renouvelle ses dimensions métiers et qui intègre désormais dans son champ fonctionnel les enjeux de développement social en faveur notamment de la parité, de l'inclusion, de l'accompagnement. Et des sujets aujourd'hui tels que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap, la précarité, euh, l'offre sociale, le sentiment d'appartenance avec la mise en œuvre de la qualité de vie au travail, mais aussi la santé au travail, les enjeux de formation, d'accompagnement, enfin, etc. Ce sont autant de thématiques qui ont un lien avec cette fonction RH d'autant que nous sommes dans un contexte, comme cela a déjà été souligné, un contexte social en pleine évolution, Pardon. et qu'effectivement, euh, euh, il est important de, de pouvoir se saisir hein, de, de ce renouvellement hein, de dimension métier pour pouvoir ben, contribuer à porter des réponses. Alors à cela, à cette, euh, à, je dirais, à cette dimension métier, eh s'ajoute aussi euh, sans, sans vouloir euh, s'apesantir sur ce point mais aussi un contexte réglementaire parce que c'est aussi quand même le sens de la loi de transformation de la fonction publique qui nous a euh, incité à nous doter euh, d'une base de données sociales d'un rapport social unique pour objectiver aussi ces données et il faut le prendre ainsi, euh, cela nous permet aussi d'avoir désormais euh, des indicateurs euh, en, en matière sociale qui qui peuvent effectivement contribuer à l'analyse générale et objectiver une situation. Également, on retrouve au travers de cette loi euh, les lignes directrices de gestion qui, qui vont elles aussi hein, renvoyer à ces thématiques d'égalité, d'inclusion, etc. Donc on a bien aujourd'hui un cadrage quand même des orientations au travers de schémas directeurs, de plans d'action, de feuilles de route qui s'ancrent dans cette fonction RH. Mais quand euh, j'évoquais ces sujets, bien sûr, il y a une résonance bien au-delà de la fonction RH, et euh, ce serait une erreur de ne se cantonner qu'à ce, ce périmètre-là. Parce qu'effectivement, euh, nous nous situons bien dans, dans quelque chose de transverse, et dans, euh, je dirais, un ensemble d'actions portées par l'établissement, avec notamment euh, la participation à certains projets structurants. Et c'est ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que l'on voit que euh, l'inscription transverse de ces thématiques... Ça implique dans nos établissements universitaires de nouvelles collaborations, donc avec notamment une nouvelle ambition qui est portée au titre donc des, voilà, des, de certains projets. Alors sur l'Université de Bordeaux, donc on a effectivement obtenu en 2020 la labellisation donc des DRS, donc euh, c'était déjà une première grosse étape d'association euh, de la fonction RH à un ensemble de thématiques pour à la fois euh, définir, objectiver, suivre, et nous avons l'an prochain, euh, le, le, la, le, la nouvelle étape d'évaluation. Donc euh, c'est vrai que euh, ça agit un peu, je dirais, euh, comme un fer de lance sur nous pour, pour, pour faire mieux, hein, et pour euh, donc... Euh, nous permettre d'aller un petit peu plus loin, et puis euh, nous avons également, et je vais zoomer là-dessus, euh, un, un projet donc qui est plus euh, en lien avec euh, l'égalité des genres, et ça, c'est un projet scientifique qui a été euh, donc porté par euh, la chargée de mission parité, égalité, diversité et euh, qui euh, donc, euh, euh, a déposé hein, au titre d'un appel à projet dans le cadre du programme « Science pour et avec la société hein, », qui fait référence à Horizon Europe 2020, donc, un projet autour de cette égalité des gens, c'est le projet RICET, donc, et Nous avons été sélectionnés à l'Université de Bordeaux au même titre que cette université européenne, européenne labellisée d'excellence, pour euh, réfléchir et pour essayer d'apporter des solutions euh, dans l'esprit le, dans d'amélioration effectivement de cette égalité des genres. Et euh, je dois dire que euh, l'originalité euh, de, de ce programme c'est qu'il est hébergé aujourd'hui euh, au sein de la Direction des ressources humaines. Donc c'est un sujet quand même très intéressant parce qu'on voit comment comme une fonction support hein, euh, qui appartient à l'administration classiquement... Eh aujourd'hui euh, est, est en relation hein, directe à la fois avec une coordinatrice scientifique et euh, avec, effectivement, euh, l'ensemble de la communauté pour améliorer euh, la situation donc, de l'égalité professionnelle. Alors, euh, très rapidement, ce que nous avons fait, et là où nous avons appuyé, hein, euh, c'est que euh, bon, nous avons deux, deux chargés de projet hein, qui, qui sont euh, situés euh, au sein des ressources humaines, hein, et euh, donc qui ont, qui ont euh, engagé une action un peu participative au travers d'un premier diagnostic euh, pour poser un petit peu notre situation en matière d'égalité, de lutte contre les discriminations et effectivement avoir une idée précise eh bien, des éléments que nous pourrions développer pour améliorer cette égalité. Donc euh, effectivement, nous avions euh, déjà un plan d'action à l'égalité professionnelle, hein, puisque c'est une obligation, mais ce plan d'égalité des genres hein, que nous sommes en train là, de, de valider et construire, eh bien, il va se substituer à ce plan d'action, à l'égalité professionnelle, et avec euh, quatre grandes thématiques autour donc, du recrutement, de l'avancement de carrière, de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, autour aussi de l'accès au leadership et à la prise de décision, avec plus de responsabilité, de la transparence et de l'inclusion également, Également, la prise en compte de la dimension de genre dans la recherche et dans le transfert de, de connaissances. Et enfin, la prévention et le traitement des discriminations, des actes de violence, de harcèlement moral et d'agissement sexistes. Et au travers donc, de ces quatre grandes je dirais, thématiques, eh bien, effectivement nous avons défini près de 67 actions, hein, c'est ambitieux, hein, avec effectivement un contrôle des indicateurs et donc un partage avec la communauté. Euh, ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est aussi euh, euh, un plan qui est, qui est tourné aussi vers euh, l'égalité des genres, euh, et notamment euh, pour le métier d'enseignante-chercheur. Hein? Donc euh, c'est une ouverture, parce que traditionnellement, dans nos plans d'action égalité professionnelle, c'est vrai qu'on part souvent de la situation des personnels et et ce que nous connaissons le mieux, mieux j'allais dire, les administratifs techniques, mais là, il y a la volonté, au contraire, d'aller voir du côté des enseignants comment on peut euh, corriger un certain nombre de biais, euh, par exemple, dans le recrutement, ou permettre des carrières, des parcours qui soient un peu plus facilités, et euh, donc permettre de définir, euh, des, des, finalement, des, des, des actions RH qui peuvent être correctrices. Donc voilà sur le, le sujet RESET ce que, ce que je pouvais vous dire. Euh, C'est vous dire aussi que tout cela, ben, quand on parle d'action un peu transverse, quand on le pose comme ça euh, au sein d'une communauté, euh, bien, il faut aussi asseoir une organisation. Et effectivement, euh, au sein donc, euh, de, de, de mon périmètre, euh, j'ai créé une direction de l'action sociale et de l'innovation sociétale. où J'ai inscrit ce projet RESET. Et euh, toutes les questions autour du handicap, euh, euh, de, de, de l'offre sociale, euh, de tout ce qui relève de la qualité du haut travail, enfin, je ne vais pas tout reprendre, mais euh, se trouvent au sein de cette direction pour en faire aussi une direction administrative qui soit en réponse des attentes exprimées par l'établissement sur ces sujets et pleinement contributrice donc à la fois euh, euh, à ce qu'on attend au titre, bien sûr, euh, de, no de notre labellisation, mais aussi tous les grands programmes structurants de recherche aujourd'hui qui font référence à la responsabilité sociétale. Donc euh, nous avons cette organisation-là, et puis de manière beaucoup plus transverse euh, et au travers euh, d'une feuille de route des, des transitions, Hein, qui est en train de, de se construire, dans, décliner dans un plan d'action, il y a effectivement euh, dans la Direction générale des services un travail transverse opéré entre, par exemple, le patrimoine, l'environnement, la vie universitaire, ce qui relève du pilotage euh, et des finances, et les ressources humaines, par exemple. Donc euh, aujourd'hui, on est dans cette ambition euh, d'avoir cette lecture transverse et à terme, le projet de création d'un institut des transitions. Donc on voit combien le modèle organisationnel est important pour bien poser aussi euh, euh, tout le suivi des, des actions engagées, de bien les coordonner. Enfin, euh, ce que je peux dire, c'est qu'au titre de cette réflexion sur la feuille de route des transitions, eh bien, l'on voit aussi euh, euh, donc, euh, ce développement hein, de liens transverses au sein de l'établissement avec euh, des approches transverses de la vie universitaire, des thématiques communes qui se dégagent entre personnel et étudiants. Et euh, finalement, on décloisonne hein, euh, nos approches. Et finalement, quand on parle de vie euh, universitaire, ça comprend, je dirais, à la fois tous les acteurs, que ce soit les personnels, les étudiants dans une approche du mieux vivre ensemble. Donc c'est vraiment cette logique-là euh, que l'on tente à poser aujourd'hui, euh, dans une logique aussi, bien sûr, euh, renforcée avec des partenariats publics et privés, hein, et donc euh, une logique de site. Tout ceci pour dire que finalement, euh, cette, je dirais, cette exigence posée au travers des transitions, euh, de cette amélioration continue que nous essayons d'avoir dans une action conjuguée des services, eh bien, c'est aussi au service de ce que représente notre établissement. Donc je reboucle avec les RH, il y a un enjeu d'attractivité forcément sur nos emplois assez évident. Et également, bien sûr, ça renvoie à la fierté d'appartenir à une institution et à ce que peut constituer une marque d'établissement et une marque employeur. Merci beaucoup Marie-Béatrice. Il nous donne à voir euh, comment nos, nos DRH se saisissent de ces questions et vous euh, m'en voudrez pas, mais je ne peux pas m'empêcher de saluer cet investissement de, de nos DRH sur ces euh, questions sur lesquelles ils sont très attendus dans un contexte euh, difficile où euh, vous, mettez en euh, en place, vous devez mettre en place euh, au pas de charge de nombreuses réformes, accompagner euh, nos personnels singulièrement de sa catégorie C et B euh, qui voient euh, leur euh, rémunération euh, stagner et, et, et leur euh, progression de carrière euh, bloquée pour de nombreuses années au fameux indice euh, 352. Donc bravo, de... et, et je pense que, que ça témoigne vraiment de l'engagement de l'ensemble de, de, de la profession et, et on, on, sachez bien que je pense que l'ensemble des DGS en sont parfaitement conscients. Euh, très bien, donc maintenant je vais passer la parole à Karine Gros, Merci. qui est donc maître de conférence euh, et qui euh, est spécialisée dans l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes handicapées, chargée de mission handicap à l'UPEC. Vous avez, alors je ne vais pas tous les citer, mais... Euh, énormément euh, de euh, responsabilités dans diverses institutions qui travaillent sur ces questions-là, hein, donc à des échelons euh, divers, donc euh, avec euh, une forte euh, implication. Et depuis juin 2021, vous dirigez la chaire handicap, emploi et santé au travail de l'UPEC. Je vous laisse la parole de suite. J'alerte juste sur, un peu sur le chrono parce qu'on n'est pas très bon là. Parfait. Encore calme un peu. Très bien. Euh, bonjour. Je vous remercie de, de m'accueillir. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je, je suis maître de conférence euh, habilité à diriger des recherches à l'université Paris-Est Créteil. Je dirige la chaire Handicap-Emploi et Santé au Travail et je suis personne qualifiée au Conseil national consultatif des personnes handicapées. C'est l'instance qui, euh, euh, en fait, euh, porte un regard sur, euh, sur les lois et les arrêtés euh, euh, à destination des personnes en situation de handicap. Donc il y a 24 personnes euh, qualifiées nommé par les ministres, et donc j'en fais partie, ce qui me permet aussi d'avoir une vision globale du champ du handicap au niveau national. Donc c'est important. Euh, effectivement, on m'a demandé d'insister de, sur deux points, donc je passerai assez rapidement sur le premier, et puis j'aborderai plus, plus précisément la chaire. Alors le premier point, c'est effectivement la responsabilité sociale de, de, de, de nos universités par le biais du schéma directeur du handicap. Euh, nous savons euh, que depuis euh, la loi euh, Fioraso, hein, en 2013, eh bien, euh, toute université doit se doter euh, d'un schéma directeur euh, du handicap. Hein. On n'a pas été, c'est vrai, je l'avoue, hein, les, les premiers euh, à l'UPEC, hein, puisque c'était en 2018 euh, qu'a qu a commencé le, le premier euh, schéma directeur du handicap. Je n'étais pas encore euh, chargé de mission de handicap, mais j'y ai participé. Et, euh, et donc nous allons maintenant commencer le second et donc ce qui est important dans ces schémas euh, directeurs euh, du handicap c'est euh, évidemment euh, de travailler sur l'accessibilité euh, du bâti, l'accessibilité numérique, l'accessibilité pédagogique, l'accessibilité euh, aux formations et l'accessibilité au travail. Mais c'est également euh, accompagner euh, les, euh, les étudiants en situation de handicap, les personnels en situation de handicap. C'est euh, également formé, euh, parce que euh, là, euh, nous, avons, euh, quand même, euh, nous sommes à l'université et euh, nous devons euh, passer à l'échelle supérieure. C'est que souvent, on reste au niveau de la sensibilisation, au niveau du handicap, voire au niveau de l'information. Mais au niveau de la formation, on en parlait tout à l'heure justement avec la, la précédente table ronde, il faut vraiment qu'on elle Et c'est là où on passera vraiment à un autre niveau de responsabilité sociale. On sait bien, la sensibilisation, c'est bref, c'est une demi-journée, c'est une journée, c'est deux jours par an. Qu'est-ce que ça fait Ça permet euh, de questionner les représentations, vous en parliez, les biais de représentation, les préjugés. Là, on est au niveau de la sensibilisation. Quand on est au niveau de l'information, on est au niveau des données, des données qui sont fiables, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut euh, compléter, qu'il faut vérifier et qu'il faut savoir mobiliser. Mais on est toujours dans l'information et bien souvent on s'arrête là. Donc en fait ça permet juste de, de modifier le regard sur l'environnement, l'information. Tandis que la formation... Là, on est dans le développement de savoir, de compétences, de savoir-être, de savoir-devenir, de pouvoir devenir. Donc, on est vraiment sur, euh, sur la durée. Là, on est au niveau de pouvoir agir sur l'environnement. Et il nous faut vraiment, me semble-t-il, si on veut rentrer euh, dans une, cette responsabilité sociale à temps plein, plein, il faut passer de la sensibilisation à l'information, à la formation. Je ne dis pas... On oublie la sensibilisation, hein, pas, de, pas, pas du tout, puisqu'il faut que ce soit ensemble. Donc là aussi, c'est important de construire le schéma directeur du handicap dans ce sens-là. Alors, euh, naïvement, je n'étais pas encore chargée de mission handicap, euh, ça devait être en 2018, je me suis dit, mais oui, on va former, on en parlait d'ailleurs à, à, à la table précédente, on va former les personnels, euh, et donc notamment les référents handicap. Euh, les référents handicap des personnels, qui s'appellent chez nous, référents handicap de liaison, et référents handicap pédagogiques, bon, pour les étudiants. Et euh, donc j'ai répondu à un appel à, à projet AMR qui porte sur euh, la formation. Et donc, j'ai décroché le projet et je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir mener le, le, le plan de formation qui était développé dans le projet. Eh bien, pas du tout, parce que là, je me suis trouvée face à une difficulté, c'est-à-dire, ah non, non, le personnel ne peut pas partir en formation ainsi, etc., etc., donc barrière. Eh bien, j'ai trouvé la solution. Puisque euh, je dirige à l'UPEC le diplôme universitaire référent handicap depuis 2015, euh, qui est maintenant hybride. Nous avons 96 euh, étudiants par promotion, euh, et euh, donc de, des îles de, de, de toute la France. Et, euh, et donc, ayant ces 96 étudiants et comme ces 8 jours de formation hybride euh, et 3000 et quelques euros euh, l'inscription, j'ai beaucoup d'argent. Donc... <rire> Partant de là, eh bien, j'ai pu euh, proposer euh, aux référents handicap de l'UPEC de leur offrir déjà tous les ouvrages que mon équipe et pluriprofessionnelle et moi-même avons composés euh, durant ces euh, trois dernières années. Professionnaliser le référent handicap, sans questions-réponses pour l'emploi des personnes handicapées, emploi et handicap de la culture de la RSE à l'émergence de nouvelles formes de travail, et puis autisme, comprendre pour mieux accompagner. Donc ça, c'est déjà une première bille que l'on donne au, euh, à nos référents handicap et on les, a, on les accompagne dans l'utilisation de ces ouvrages avec euh, des parties théoriques, des études de cas, des, euh, des fiches pratiques, etc. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, comme je dirige ce DU DI référents handicap et que l'UPEC me laisse faire ce que je veux, eh bien, j'ai créé une plateforme juste pour ces référents handicap qui ont accès à la formation gratuitement. Voilà. Parce que euh, je ne pouvais pas faire autrement, et donc au moins en fonction de leur disponibilité, euh, eh bien ils sont accompagnés dans euh, les, ces, ces outils de formation et de professionnalisation. Voilà, donc là je voulais insister sur ce point, et bien sûr qui dit schéma directeur du handicap, il faut penser aussi conventionnement avec le FIPHFP, hein, donc, euh, qui, euh, qui est le, le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui nous accompagne aussi pour la mise en œuvre euh, des euh, des, à la fois méthodologiques, mais aussi des outils pour euh, la, la meilleure insertion des personnels en situation de handicap. Et puis en plus, ça permet de faire baisser quand même la, la redevance euh, au niveau de l'université. Ça, c'était le, le premier point sur lequel euh, voilà, je voulais insister. Le deuxième point, la, la chaire handicap emploi et santé au travail, qui effectivement est un outil euh, de responsabilité euh, sociale en mettant le, le handicap euh, en avant. Euh, euh, eh bien, un petit peu comme vous, moi j'ai eu euh, donc une présidente, vous c'était un professeur à qui vous adressiez, eh bien, en, en 2006 nous avions à l'UPEC euh, Madame Simone Bonafous qui était présidente. Et qui a présenté la loi du 11 février 2005, était dans un grand amphi, et elle nous a dit écoutez, c'est important, si quelqu'un, vous êtes plusieurs enseignants, moi je n'étais que professeur agrégé à ce moment-là, donc voilà, si vous souhaitez vous engager dans le champ du handicap, eh bien allez-y. J'étais professeur agrégé de, de littérature, et je suis devenue maître de conférence en littérature, c'est donc mon premier métier. Et ça m'a intéressé, comme je formais les, les professeurs des écoles euh, dans ce qui s'appelait avant l'UFM, je me suis dit très bien, je vais euh, me former euh, à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc j'ai pris une classe, en plus de mon travail, une classe euh, en situation de handicap. J'ai été formée, j'ai participé à des colloques, etc. Et ça n'avançait pas au sein de l'université, parce que il y avait les collègues spécialistes, donc ASH, Adaptation et scolarisation des, des élèves en situation de handicap, qui disaient « Oh non, toi tu n'es euh, qu'une littéraire, tu restes en littérature, tu vas me prendre nos heures. Nos » heures. Voilà. Euh, Alors je me suis dit « Mais moi je veux m'engager toujours dans le handicap. » Et là, on était donc euh, 2007-2008, et là je me suis dit « Mais en fait, je trouve que l'université n'est pas assez engagée en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. » voilà c'est comme ça que j'ai commencé à monter des formations brèves, le DU référent handicap, et tout ce, ça, tout ce tout ceci, pardon, jamais seul. C'est-à-dire qu'on a en parlait tout à l'heure de l'importance des équipes pluriprofessionnelles. Donc bien sûr, il y a des universitaires il y a les entreprises avec les, les missions de handicap, il y a les institutionnels, les MDPH, les cap Emploi. il y avait le Samet, enfin avant que, que, que tout ceci n'évolue, euh, il y a les associations de personnes en situation de handicap, les acteurs de soins de suite et de réadaptation, les politiques, enfin bon, voilà. Nous sommes une quarantaine de personnes. Et puis, on montait ces formations, on montait en potentiel, et un jour on s'est dit, il faut aller plus loin, il faut répondre à des appels à projets. Voilà, parce qu'il nous faut aussi développer des projets de recherche avec du financement parce qu'on sait combien c'est important. Alors on a commencé à répondre à un projet ANR euh, sur la prévention de la désinsertion professionnelle. On a passé les deux premières étapes et puis à la fin ça a été « Mais que vient faire une maître de conférence en littérature dans le champ du handicap et de l'emploi ?» Bon, On recommence, on redépose et à nouveau les deux étapes et puis même, même, même au bilan. Alors là, je me suis dit, on arrête de répondre à la NR, on va répondre à l'IRESP. On est toujours notre quarantaine de, de, de, dans l'équipe, et puis on répond à un appel à projet à l'IRESP, et exactement la même réponse. Alors là, j'ai dit à mes collègues, maintenant, ça fait quand même trois ans qu'on travaille sur des dossiers, on va peut-être arrêter de s'épuiser, surtout que moi, j'avais honte quand même de les solliciter comme ça, les entreprises, les universitaires, les politiques, les institutionnels, etc. Et je dis, écoutez, on va nommer euh, euh, bah, quelqu'un de l'équipe qui est PUPH euh, comme porteur des projets. Et là, ça a été très clair. Euh, le professeur Jean-Claude Jean Perron, à qui j'avais proposé cela, a tapé du poing sur la table. Il a dit, hors de question, parce que c'est toi qui euh, sais mener des équipes pluriprofessionnelles. Nous, on est PUPH, on sait travailler avec les PUPH, un petit peu peut-être avec euh, tel ou tel secteur, mais pas avec une équipe pluriprofessionnelle. Donc, ils m'ont dit, bah toi de trouver une autre idée. Voilà, donc, alors, J'ai euh, réfléchi, puis j'ai euh, découvert qu'il y avait ce, cet, cet objet voilà, de chair euh, qui existe. Alors, On connaît à l'université surtout euh, des chairs de recherche avec le professeur, souvent étranger, que l'on invite six mois euh, dans une université. Je suis dans l'opérationnel, vous avez vu, les ouvrages que l'on compose, en plus des articles, bien sûr, hein, le DU référent handicap. Et, et donc pour moi, il fallait absolument que ce soit, et ça a été une condition euh, indispensable pour ouvrir cette chaire, que ce soit une, une chaire enseignement recherche. Voilà. Et toujours avec une équipe au pluriprofessionnelle. Alors, eh bien, écoutez, c'est simple, hein, on a défini euh, des axes scientifiques, formation euh, des personnes en situation de handicap. Formation professionnelle. Formation du collectif de travail, c'est le premier axe. Deuxième axe, insertion, maintien en emploi, sécurisation des parcours et prévention de la désinsertion professionnelle. Troisième axe, scientifique, qualité de vie au travail, santé au travail. Voilà. Et on a été, en fait, euh, on a pu mettre en avant déjà tous les projets de formation et de recherche et de recherches qu'on n'avait pas pu faire aboutir, puisque chaque fois c'était bien faire une maître de conférence en littérature, voilà. mais on avait de gros dossiers vraiment ancrés sur les territoire, hein, avec les entreprises, avec les institutionnels, avec les experts du handicap et de l'emploi. Donc ensuite, eh bien, il s'est agi d'aller voir des entreprises pour trouver des mécènes. Voilà. Donc ça a été, euh, ben, j'allais dire... À, assez facile, hein, un, an, euh, un an de travail, à rencontrer des mécènes, à présenter les projets, à faire évoluer la chair, Handicap, Emploi et Santé au travail. Et euh, donc là, nous euh, avons 850 000 euros euh, de, donc, pour mener euh, les projets que l'on souhaite mener. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de PIA avec un programme bien précis, c'est le cadre de recherche que je souhaite mener avec mon équipe. Donc on a quatre contrats doctoraux, un premier, vous allez voir, c'est toujours pratico-pratique. Hein. Un premier, euh, l'accompagnement des PME au maintien en emploi des salariés autistes. Le deuxième le contrat doctoral euh, euh, porte sur un dispositif de CDD tremplin, c'est-à-dire un dispositif législatif euh, amener les personnes qui sont dans les entreprises adaptées. Les entreprises adaptées, ce sont les entreprises qui emploient un maximum de personnes en situation de handicap. Bien, à aider les entreprises adaptées à accompagner le, les salariés qui le souhaitent vers les entreprises classiques, hein, les grands groupes, les PME, etc. Hein, des fonctions publiques, bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième contrat doctoral. Le troisième porte sur euh, les outils numériques euh, comme euh, dispositifs permettant euh, de euh, détecter les signaux faibles euh, de, des insertions professionnelles. Des personnes en situation de handicap et pas que. Hein. Donc, il y a des applications euh, qui sont mises en œuvre souvent par des startups, mais qui n'ont pas de fondement de euh, scientifique. Et donc, ensuite, ils ne savent pas quoi en faire de toutes ces étoiles de, de, de, ou de tous ces cœurs. Hein. Donc, il faut les, les aider euh, à améliorer leur compréhension et leur analyse. Et quatrième, quatrième, contrat, pardon, quatrième contrat doctoral, c'est euh, un, un, un, contra, un contrat doctoral plus sociétal encore puisqu'il s'agit d'accompagner les CFA à la transformation numérique pour euh, qu'ils retrouvent euh, des apprentis, des étudiants qui veulent s'inscrire dans les CFA parce qu'ils ont perdu jusqu'à 70% suite au Covid notamment, 70% d'étudiants, hein, d'alternants, d'apprentis. Donc accompagner euh, les CFA dans la transformation numérique en faisant en sorte qu'ils ne travaillent plus en silo mais qu'ils soient reliés par des caméras connectées non intrusives pour pouvoir mutualiser euh, les formations. Également grâce à une web télé, grâce à une application mobile et grâce à des capsules de réalité virtuelle pour développer euh, des soft skills. Donc ce contrat doctoral il ne s'adresse pas, euh, pas qu'aux personnes en situation de handicap, il s'adresse également aux militaires blessés qui veulent revenir... Euh, euh, vers une formation professionnelle, aux militaires en fin de carrière qui veulent revenir vers une formation militaire, aux détenus qui veulent euh, construire un projet professionnel pour revenir euh, vers le monde civil, et bien sûr aux personnes ayant euh, une, une langue étrangère et qui veulent euh, s'intégrer euh, dans, dans ce dispositif. Mais ce contrat doctoral vient aussi du fait de quoi C'est que maintenant que la chaire est créée, donc elle a été créée en juin, j'ai poussé l'équipe à travailler intensément, toujours pareil, l'équipe pluriprofessionnelle. Et donc, en octobre, on a répondu, on a déposé euh, un projet en répondant à l'appel à Projet Définim, qui était un projet de transformation numérique des formations. C'est pour ça qu'on est parti vers les CFA. Et, euh, et on a été lauréat, donc un million neuf. Et là, on ne m'a pas dit que vient faire une maître de conférence en littérature voilà. donc c'est intéressant cet objet cher parce que justement ça permet la souplesse ça permet nous qui sommes avec les sections CMI etc alors entre temps j'ai passé mon HDR euh, justement parce que c'était un engagement que je donnais à mon équipe je n'étais que maître de conférence, je vais passer une HDR donc en sciences du vivant et donc là j'ai demandé à intégrer dans la section, intégrer la section euh, 91 réadaptation, réinsertion évidemment euh, professionnelle ça a été accepté. Et euh, là, pareil, parce que j'ai voulu euh, remercier mon équipe, eh bien, euh, j'ai soutenu mon HDR à l'Assemblée nationale pour que, justement, on puisse montrer que nos projets, eh bien, ils avaient une véritable portée euh, sociétale. Et maintenant, eh bien, on verra la suite au sein de l'UPEC, je l'espère. Et donc, merci beaucoup pour ce parcours euh, du combattant du marché du... Euh Parcours du combattant du chargé de mission qui montre qu'avec de la persévérance, euh, bon, on finit toujours par aboutir. Laurence Massa, donc, directrice générale du cabinet Cyclade, votre axe principal de... De votre activité euh, porte sur le développement euh, des collaborateurs, les pratiques managériales, et euh, vous êtes aujourd'hui autour de cette table car chargé du projet RSE du Stade Toulousain, ça va nous faire un peu de bien, on va sort sortir de notre euh, euh, zone de confort. Et donc euh, bah, écoutez, je vous donne de suite la parole parce que le temps passe fort vite. Merci, je vais essayer d'être effectivement euh, rapide, je regarde l'heure qui tourne. Donc j'ai la grande chance d'être invitée aujourd'hui parmi vous, je suis, je suis ravie d'être là avec double casquette. Euh, je suis effectivement directrice générale d'une entreprise, une PME, hein, qui fait du conseil euh, pour des grands groupes industriels en transformation, en organisation, en performance. Euh, et à ce titre également, je m'occupe de la RSE, au sein de mon cabinet. Donc, je vous donnerai quand même quelques exemples parce que les gens qu'on recrute sont des gens qui sortent de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de commerce. Donc, c'est effectivement le pendant de la première table ronde de ce qu'attendent des entreprises et ce qu'elles essaient de faire autour du développement durable. Et ma deuxième casquette, c'est d'être dirigeante du Stade Toulousain à titre bénévole, et je m'occupe effectivement de la coordination de la politique RSE du club. Euh, voilà. Et comme vous l'aurez compris, je viens de Toulouse. Mon accent me laissant deviner. Euh, donc, j'aurais bien aimé aller à Paris ce soir pour faire une finale contre Bordeaux, mais malheureusement, on a perdu en demi-finale, donc, euh, ça sera Castre-Montpellier, on regardera. À la télé, je parle avec votre collègue bordelaise. Euh, donc SILAD, c'est un cabinet de conseil. Notre richesse, ce sont nos collaborateurs. On a une centaine de collaborateurs. C'est un cabinet qui a 15 ans d'existence. Et depuis, le pourquoi on fait de la responsabilité sociale et environnementale Je crois que c'est souvent le cas. C'est parce que c'était inscrit dans notre ADN depuis le départ. Euh, D'abord parce que notre principale richesse, je le disais, ce sont nos collaborateurs, donc le facteur humain, c'est la valeur cardinale euh, de, notre, de notre cabinet. Euh, ensuite, il n'y a pas de, de développement durable de notre point de vue sans pérennité économique. Euh, Ce n'est pas un gros mot de le dire. Donc, euh, le développement durable, ça ne se construit qu'avec une entreprise qui va grandir, croître, pouvoir recruter et fidéliser. Et, euh, et, et dans l'ADN de Skylad, il y avait également, dès le départ, l'envie de redonner un petit peu de la chance qu'on avait eue à la société. Et donc, on a très tôt créé une fondation petite entreprise qui crée une fondation, c'est assez rare. Et donc nous avons une, une fondation d'entreprise d'utilité publique, euh, la fondation Silade, qui euh, soutient euh, l'entrepreneuriat et la réinsertion professionnelle par l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc, et on permet à nos collaborateurs de faire du mécénat de compétences pour accompagner des porteurs de projets. On travaille avec Réseau Entreprendre et avec la DIC qu'on finance chaque année. On a 50 000 euros d'enveloppe qu'on qu finance. Et on donne du temps de nos collaborateurs en mécénat de compétences, notamment pour accompagner des porteurs de projets, euh, pour préparer leur pitch, euh, euh, aller voir des investisseurs. Euh, voilà, donc c'est déjà un, un premier pas de. D'action RSE. Donc, Je voulais insister sur euh, l'aspect euh, dans la responsabilité sociale, sociétale, environnementale. Il y a un aspect qui est primordial pour nos entreprises, en tout cas en tant qu'employeur, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire ce que l'entreprise fait pour ses collaborateurs, pour attirer des talents, les retenir. Euh, je pense que vous l'aurez vu, le Covid a beaucoup changé la donne et dans les métiers euh, qui sont... Qui le, le métier qui est le mien, qui est le métier du conseil, a longtemps été... Euh, un métier, un peu une filière clé en sortie d'école pour les grandes écoles d'ingénieurs, les grandes écoles de commerce. Ce sont des filières qui font moins rêver qu'avant. Les jeunes vont, veulent aller vers des start-up, euh, veulent changer le monde. Et donc, il faut aussi, euh, euh, en l'occurrence, redonner de l'attractivité à nos métiers et, et montrer qu'on peut faire du conseil en ayant un supplément d'âme. En tout cas, c'est un peu la signature de, du cabinet euh, que je dirige. Donc, on fait du, de la RSE pour ce sujet-là. Euh, et puis parce qu'on est convaincu, et je ne suis pas la seule à être directrice générale, on est plusieurs associés, qu'une entreprise, c'est un très bon lieu, fait une entreprise, une institution comme vos universités, hein, c'est un très bon lieu pour changer euh, les choses. On ne va pas tout attendre, des politiques publiques, euh, des politiques tout court, chacun dans nos périmètres, on peut aussi changer les choses, et j'en prends souvent cette intention de, de Gandhi que j'adore, soyez le changement que vous voulez pour ce monde, et nous, en tant que dirigeants d'entreprise, on essaie de se l'appliquer euh, tous les jours. Voilà. Donc, euh, on a développé euh, beaucoup d'actions en co-construction, c'est une méthode un peu particulière peut-être. On a impliqué nos collaborateurs sur la base du volontariat dans la stratégie RSE du cabinet. Donc on a un groupe de 6-7 euh, consultants qui travaillent en plus de leurs projets hein, puisque tout ça est fait avec le temps qui nous reste en plus de nos projets chez nos clients à travailler, à bâtir notre stratégie RSE. Euh, et dernièrement, avec le Covid, on a bien senti que le sujet de développement des collaborateurs de motivation, d'attractivité se poser encore plus fort qu'avant, et donc on a créé une démarche internationale, parce qu'on a des bureaux dans d'autres pays, qui s'appelle « People at Silad ». Comment redonner encore plus de sens, comment motiver, euh, et comment garder ce supplément d'âme qui faisait un petit peu notre force. Donc on a eu plusieurs réunions de travail. Et donc on a plusieurs outils, Alors, je vais essayer d'être un peu pratique et de vous donner un peu quelques idées de ce qu'on est capable de faire dans une entreprise comme la nôtre. La première, c'est qu'on a beaucoup travaillé au démarrage de notre RSE sur notre raison d'être et nos valeurs. Donc on a des valeurs, l'engagement, l'empathie, euh, la bienveillance, l'esprit d'équipe, le leadership, l'entrepreneuriat, et on s'est dit, pour pas que ça reste des mots placardés sur des murs qui sont peut-être un peu vides, euh, ça fait joli comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire On a essayé de traduire ça en une série de 60 comportements des petites fiches pratiques, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être siladien chez nous, et comment on applique ces valeurs. Donc ça c'est quelque chose qui marche assez bien, ça permet euh, de travailler dans les évaluations, donc on évalue aux consultants deux fois par an, on, on insiste énormément sur le développement des compétences, le développement des collaborateurs. Chaque collaborateur a un mentor, qui n'est pas un manager direct, qui est quelqu'un qui va l'aider dans, la, dans sa progression de carrière, pour se poser des questions sur euh, euh, voilà, son développement. Et donc euh, ces, ces, ces comportements issus de nos valeurs nous aident aussi à aider dans les, val dans les évaluations euh, deux fois par an à insister sur euh, non pas sur les hard skills, hein, les compétences euh, clés, mais sur les soft skills, sur la posture, le comportement, qui sont des, des choses sur lesquelles on a beaucoup moins de prise. C'est souvent un peu flou et donc on a essayé avec ces comportements d'essayer de, bah, de donner un peu un cadre qui n'est pas toujours facile à donner sur qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue euh, comportemental et qu'est-ce que ça veut dire de faire ce conseil avec un supplément d'âme. Euh, deuxième élément, euh, c'est prendre le pouls des équipes. Donc euh, une fois par an, on fait une grande enquête euh, et tous les mois, depuis le Covid, on fait un petit pulse check pour essayer de récupérer depuis les collabora de, des collaborateurs, euh, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont bien dans leur euh, projet, est-ce qu'ils se sont accompagnés par leur management et ça nous permet de détecter des signaux faibles et de nous aider à agir. Je vous ai parlé du mentorat. Euh, on a une égalité totale salariale homme-femme. Alors ça, c'est un principe depuis le début. Hein, donc euh, Je reviendrai pas sur l'égalité et la diversité. C'est des sujets clés. Et on a monté un, un leadership model, un management model, c'est très compliqué, on voit chez nos clients aussi, c'est assez compliqué. Le rôle du manager est devenu un rôle clé, souvent pris en sandwich entre des directions, une vision stratégique, des collaborateurs. Et donc on a essayé d'insister sur justement ce rôle de manager. Donc on a créé un leadership model, un management model, avec des, là également des, des attentes qui sont évaluées, qui seront évaluées cette année, parce que les évaluations c'est à partir de la semaine prochaine, beaucoup plus qu'avant, et qui tiendront une part importante dans les bonus qu'on va donner à nos collaborateurs. Voilà. Donc, euh, quelques éléments sur l'aspect euh, social qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une euh, extrêmement bonne note dans un label qui s'appelle Happy At Work, qui est un label qui euh, interroge euh, les consultants sur leur bien-être au travail et qui nous permet de figurer sur les premières places du podium avec une note qui s'est considérablement améliorée euh, ces dernières années et qui nous place 14 points au-dessus de la moyenne des, des acteurs du conseil. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Ma deuxième casquette, c'est donc d'être... Euh, chef d'orchestre de la RSE d'un club de rugby. Bon voilà, donc je suis une femme dans un club de rugby qui est plutôt un environnement masculin. Euh, le Stade Toulousain, euh, bah, club le plus titré de France, d'Europe. 21 titres de champion de France, 5 titres de champion d'Europe, une école de rugby qui est la première en France par le nombre de, de, de joueurs qu'elle forme, et un club qui a 115 ans et qui a toujours eu une empreinte sociétale extrêmement forte. Donc, Je vous ai parlé avec mon cabinet de ce qu'on fait d'un point de vue social au sein du cabinet. Là, je vais plutôt vous parler de comment un club de rugby peut rayonner d'un point de vue sociétal euh, sur son territoire, assez largement. Le stade Toulousain, ça accueille à chaque match à la maison 18 000 spectateurs et euh, je pense qu'il y en a plus d'un million de fans dans le monde. C'est une marque de rugby qui est quand même assez, euh, assez forte. Et depuis toujours, c'est un club qui a eu, euh, eu euh, l'ambition d'avoir de, des actions sociétales. Donc on a juste essayé, j'ai juste essayé de les aider à recenser ce qui était déjà fait et d'aider à le structurer. Ça a resté un club de rugby jusqu'à pas longtemps, c'était des clubs... Euh, associatif, c'est devenu professionnel récemment. Et donc on a essayé de structurer la démarche de façon très transverse en associant l'ensemble des parties prenantes et de l'écosystème du Stade Toulousain. Ça veut dire les salariés, ça veut dire les joueurs et les coachs, ça veut dire les partenaires, puisque le Stade Toulousain c'est 150 entreprises partenaires, euh, Airbus, Peugeot, euh, Malakoff euh, et d'autres, euh, avec l'écosystème local euh, et avec... Euh, donc voilà, Donc on a euh, structuré une stratégie autour de, de sept grands piliers. Euh, le premier, c'est pérenniser la formation de rugby. La formation de rugby aujourd'hui, c'est associatif. Euh, donc pour cela, le Stade Toulousain s'est doté d'un fonds de dotation. Fonds de dotation qui permet de, en levant des fonds, donc euh, premier premier levée de fonds emblématique, ça a été de faire un mur de soutien pour récupérer des fonds, euh, pour justement financer cette école de rugby qui doit rester associative, le stade toulousain ne dépend d'aucun mécène aujourd'hui. Donc notre budget de 36 millions d'euros, c'est euh, essentiellement bah, des partenaires, euh, euh, un petit peu d'institutionnels, mais on ne dépend d'aucun mécène. Et donc ça, on tient à maintenir euh, cette vie associative pour l'école de rugby, et ça a un coût. C'est 1,5 million par an, je crois. Donc le fonds de dotation sert à financer ça. Le, et le deuxième volet, c'est la réussite de la jeunesse. Donc le stade Toulousain, c'est, euh, comme tous les clubs de rugby d'ailleurs, et comme les clubs de sport en général, c'est des valeurs extrêmement fortes, de cohésion, de solidarité, de respect, d'entraide, d'excellence. Et c'est des mots qui sont importants, notamment pour aider les jeunes dans des quartiers. Donc on a beaucoup d'associations avec lesquelles on travaille. Et on a cette année aidé à l'insertion professionnelle en créant la première bourse de l'emploi du stade Toulousain, donc on a pris les associations avec lesquelles on travaille sur les quartiers, sur le terrain, qui accompagnent des publics assez éloignés de l'emploi. Euh, on a pris nos partenaires et on s'est dit, nous on a une plateforme, on va vous aider à, à travailler ensemble. Donc on a créé une journée avec 150 jeunes encadrés. Mentoré par ces associations euh, et puis par les services publics de l'emploi. Public de, de on a pris nos partenaires, il y en a 50 qui ont répondu présents, et on a organisé une journée où le matin, on a cassé tous les codes des recrutements, on a organisé des, des ateliers de découverte du rugby où tout le monde était mélangé, tout le monde en short en jogging sur les terrains, faire des touches, des mêlées, euh, les jeunes avec les recruteurs, qui a bien cassé les codes, et l'après-midi, on a fait un job dating euh, pour euh, aider ces personnes éloignées de l'emploi, à prendre confiance en eux, à rencontrer des gens, et donc on a... Euh, pas mal d'emplois, de stages qui ont été trouvés. Donc c'est une façon un peu différente d'être utile à la société euh, sur ça. On a notre pilier qui est le sport et la santé. Comment la pratique sportive peut aider euh, notamment des malades en rémission du cancer, des femmes en rémission de cancer du sein, des enfants en rémission de cancer à sortir euh, gagnants de cette maladie. On connaît les effets, les effets, les effets, euh, les effets, euh, des, effets euh, des traitements qui sont souvent très durs, très lourds, et puis l'impact du moral et donc le Stade Toulousain accueille tous les jours des entraînements avec des coachs spécialisés euh, pour ces personnes qui le souhaitent euh, et venir s'entraîner dans l'enceinte du Stade Toulousain c'est quelque chose qui est pour eux extrêmement bénéfique. Un quatrième pilier qui rejoint votre chair, c'est euh, la pratique du sport pour les personnes handicapées, c'est quelque chose à laquelle on tient énormément et donc on a créé euh, deux programmes un qui s'appelle En Libre et qui permet euh, de sensibiliser les jeunes des écoles de rugby à la découverte du handicap avec une découverte du rugby fauteuil. Et une deuxième qui s'appelle Activeo, on finance avec le fonds de dotation du stade toulousain 20 bénéficiaires d'une activité sportive des gens très très lourdement handicapés avec une activité sportive encadrée, collective, pour les aider à sortir de leur isolement à travers une pratique adaptée. Voilà, ce sont des choses dont on est assez fiers. Euh, on a un volet environnemental, je n'y reviendrai pas, on a fait un bilan carbone, on est en pleine transformation environnementale au stade toulousain. On a un volet euh, euh, territoire, culture, parce qu'on rayonne également euh, sur le territoire. Et le dernier volet, c'est l'égalité homme-femme. C'est encore long dans le milieu du rugby, mais le stade Toulousain est un club assez emblématique pour la place des femmes dans le rugby, notamment avec euh, trois équipes euh, championnes de France cette année dans les féminines. Et on essaie de les aider à euh, avoir des mentors qui sont des femmes chefs d'entreprise ou des dirigeantes dans les partenaires du stade. Et on essaie de créer ces passerelles pour leur donner de quoi se se développer. Voilà. Et on essaie également d'organiser des thématiques les jours de match pour sensibiliser les 18 000 spectateurs à des thématiques sur les 17 objectifs de développement durable. Donc euh, c'est un engagement, euh, c'est un voyage euh, qui a démarré il y a deux ans et qui, à mon avis, euh, est en train de, de faire boule de neige. Donc, euh, donc voilà. Euh, en, en conclusion, il n'y a peut-être pas beaucoup de liens entre une entreprise et, et un club de sport, mais ce sont des sujets très transversaux qui permettent à chacun, notamment à, à des dirigeants, des collaborateurs comme des sportifs, de voir quel rôle ils peuvent avoir dans la transition euh, sociétale, environnementale, à travers euh, bah, leur action de, de chaque jour. Donc je crois aux petits pas et je crois beaucoup à ce que chacun peut faire à son niveau, y compris dans les entreprises et les clubs de sport. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Là encore, des leçons à tirer. Alors, on a énormément dérapé. Je me suis fait gronder déjà. Euh, donc, euh, donc, Marie Stedge, vous avez demandé de, de, de conclure et, et de pouvoir euh, voir, faire un peu écho euh, euh, aux différentes interventions en lien avec euh, votre thèse, pour laquelle, d'ailleurs, je souligne que vous avez obtenu deux prix. Et donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous savez combien de pourcentage de la population mondiale en âge de faire des études supérieures fait vraiment des études supérieures Combien, vous dites Non, c'est 40%. Est-ce que vous savez à combien s'élève ce chiffre en France Non, ce n'est pas 80, c'est 68%. Mais en fait, c'est beaucoup. En fait, ce que je voulais, euh, à travers cette petite, petite quiz, c'est vous dire que c'est énormément de personnes qui passent par les systèmes d'enseignement supérieur dans le monde et bien sûr en France, et que donc, quand on veut résoudre le problème du développement durable, ben, l'enseignement supérieur, c'est un super levier. Et donc, dans ma thèse, je me suis intéressée en fait, au, à la manière dont on peut améliorer la contribution des enseignements supérieurs, de, de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur, en particulier des universités, au développement durable C'était ma grande question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les établissements contribuent plus Alors, je vais essayer de faire le plus vite possible. En fait, moi, ce que j'ai appelé la RSU, la responsabilité sociétale des universités, c'est en fait la manière dont les universités se saisissent de la question du développement durable, c'est-à-dire intègre le développement durable, pas seulement à leurs opérations, à leur façon de fonctionner, mais également à leur mission d'enseignement et de recherche. Puisque comme on l'a vu, en, comme on l'a beaucoup entendu ce matin, c'est quand même le cœur du réacteur, la recherche et, euh, et l'enseignement. Et donc en fait, ce que j'ai pu relever sur le terrain, parce que c'est une thèse, c'est de l'observation, et qu'est-ce qu'on fait de ces observations J'ai trouvé en fait trois modèles, d'opérationnalisation de la RSU au sein des universités françaises. Le premier modèle, je l'ai appelé écologisation des campus, c'est-à-dire que la question du développement durable est traitée par l'université essentiellement dans sa dimension environnementale et qui a un plan qui est fait pour améliorer l'empreinte environnementale, c'est-à-dire rénovation énergétique, plan de déplacement, des ruches, des machins, etc. Donc on est sur le volet environnemental. Ensuite, le deuxième modèle que j'ai trouvé, c'est le modèle que j'ai appelé RSU encapsulé. C'est-à-dire que là, l'université va traiter l'ensemble des sujets qui sont proposés par les labels, notamment le label des DRS, le label Développement durable et Responsabilité Sociétale, va regarder comment elle se positionne sur l'ensemble de ces critères. Et on en a également beaucoup parlé ce matin. Et notamment, ce que moi j'ai retenu particulièrement, c'est la difficulté de répondre à l'ensemble de ces critères. C'est-à-dire, je crois qu'on avait un intervenant qui nous disait j'ai une personne qui étudie sur l'ensemble des projets de recherche qui sont faits, dans quel cas ça rentre des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est-à-dire pour que chacun des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont transformés en je ne sais pas combien de mesures, une batterie de critères, qu'est-ce que je vais aller faire correspondre vous voyez ce que je veux dire Et donc, ça, c'est un gros travail. Qu'est-ce que l'université fait aujourd'hui de diagnostic Qu'est-ce qui correspond au label des DRS Et qu'est-ce qu'on peut faire, sachant ce qu'on fait aujourd'hui Et comment on peut s'améliorer Et en fait, ces démarches que moi, j'ai appelées encapsulées, en fait, elles viennent un peu on top. C'est the icing on the cake, pour reprendre votre expression de ce matin. C'est-à-dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est des plans des DRS qui vont en fait en plus, qui fonctionnent en parallèle du projet stratégique de l'université. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que c'est la cerise sur le gâteau. Nous on dit la cerise sur le gâteau. <rire> et et, euh, et le, la dernière forme d'opérationnalisation de la RSU que j'ai trouvée, elle est pratiquée euh, par euh, une université, enfin dans mon étude c'était une université, donc tout est anonymisé dans ma thèse, donc vous pourrez, enfin, si ça vous intéresse bien sûr, vous, je pense que vous reconnaîtrez, mais en tout cas c'est anonymisé. Euh, c'est une université qui a décidé en fait de parler du gâteau, et pas que de la cerise qu'on met sur le gâteau, et de dire que sa responsabilité sociétale, elle va déterminer l'ensemble de sa stratégie. Et on n'est plus sur une, sur une stratégie générique de développement durable et de responsabilité sociétale, mais on est sur une stratégie qu'on nomme, c'est-à-dire qui est spécifique et qui vise à résoudre quelques-unes des problématiques spécifiques du territoire. C'est-à-dire, on ne dit pas on a une stratégie des DRS, mais notre stratégie de l'université A, B ou C, c'est de résoudre telle problématique spécifique à, mon, à, à notre territoire. Et une des intervenantes de ce matin, Chantal Dardelet, citait à ce sujet euh, l'Université de La Rochelle qui s'est fixé comme objectif, de, euh, de, de, qui oriente ses activités de recherche et d'enseignement vers un projet de littoral urbain durable et intelligent. C'est-à-dire que l'Université de La Rochelle spécialise sa recherche et ses enseignements vers l'objectif de résoudre cette problématique de littoral qui, qui, qui, fin, qui, qui est assez grave, quand on demande, et qui est commun à plein d'autres villes côtières du monde. C'est-à-dire, comment est-ce que le littoral va évoluer avec le changement climatique Donc ça, c'est pour moi ce que j'ai appelé RSU intégré, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de choses génériques, mais on, a une, on va au-delà et on a un projet qui va orienter euh, eh l'ensemble du travail euh, des, euh, des enseignants-chercheurs dans le respect évidemment de la liberté académique mais qui va donner du sens également euh, euh, à, à, aux activités et alors je, je, je sais qu'il faut que je me dépêche donc en fait c'est un projet qui est finalement situé à la croisée des préoccupations scientifiques des enseignants-chercheurs des objectifs professionnels des étudiants et des problématiques socio-économiques qui sont proches aux acteurs du territoire et donc, ça veut dire que pour que ça réussisse, il y a un ancrage très fort dans le territoire et vous en avez aussi beaucoup parlé, les autres intervenants euh, euh, au cours de cette présentation. Euh, il y a un portage politique qui se fait au plus haut niveau de l'université par la présidence et euh, il y a au niveau des managers au sein de l'université, euh, une capacité à piloter transversalement des projets qui sont collaboratifs et finalement à manager l'intégration de différentes parties prenantes vers la résolution de cet objectif-là. Bravo, très bel esprit de sa thèse. Merci beaucoup. Euh, alors je vais prendre que des questions, je crois que je pas le droit d'en prendre plus. Euh, donc il faut bien les sélectionner. Allez-y. pas une question mais comme on n'a pas le temps je conseille la lecture euh, alors peut-être pas toutes les pages mais la thèse de marie c'est très éclairant et très intéressant si, si je alors, peux juste rajouter un point parce que voilà euh, parce que je gardais une, une information importante pour la fin et euh, eh bien comment j'ai pu passer de euh, tant de difficultés à arriver à créer cette chaire c'est parce qu'ensuite, quand a été nommé Jean-Luc dubois rondé le handicap a été un axe stratégique de l'université. C'est pour ça que je le garde pour la fin. Quand Frédéric Dehant a été nommé, dès que j'ai dit j'ai besoin de, ah, j'ai l'argent, mais j'ai besoin rapidement d'embaucher, de recruter telle personne, telle personne, telle personne pour faire fonctionner la chaire et pour répondre au programme que l'on développe avec les mécènes. Eh bien, Frédéric Dehant a toujours été très réactif. Bravo, Frédéric. C'est pour là, ça que la, ça marche. La barre est très très haute, on va tous rentrer penaud dans nos établissements, voilà. <rire> puisqu'il y a au moins un DGS euh, voilà. qui euh, facilite les choses au lieu ça. de les entraver. Et, et, et ensuite, le dernier point, c'est la fondation partenariat UPEC avec Véronique de qui permet de donner une ampleur euh, et une visibilité euh, nationale de, de ce qu'on fait. Voilà, merci. Ouais. Donc, euh, je, je propose qu'on en reste sur ce, cet hommage à Frédéric. Oh. Et qu'on on aille le commenter autour du repas. <rire> Merci à tous.